Coucou tout le monde les orstoniens, j'espère que vous avez bien ce nous. vous allez voir un des meilleurs decks de la méta, alors pour le moment la méta est fraîche, je vous ai proposé hier le euh, chasseur, le chasseur totalement pété qui gagne entre le tour 6 et le tour 8, très présent dans la méta, il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit fichou c'est bizarre j'ai fait 80 games j'en ai pas croisé, euh, c'est <rire> très très très étrange, peut-être que tu joues pas à Hearthstone, peut-être que c'est sur marvel snap ou tu es sur une terra, mais en vrai des chasseurs il y en a énormément, alors il y a plusieurs versions, il n'y a pas forcément la version que j'ai présentée hier, mais c'était la version qui a fait top 1. Légende. Euh, bref, ce deck-là, le deck de Luna Love. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué Druid depuis le début de l'extension. Alors, elle est sortie il y a euh, euh, moins de 48 heures. Pour le coup, j'avais joué une autre version de Druid, le Druid Alignement, une liste qui avait fait Top 1 Légende. Cette version-là, c'est du Top Légende également. C'est, on va dire, peut-être la version la plus optimisée, euh, la plus jouée en ce moment. Alors, vous avez les deux versions, soit l'alignement, soit celle-ci. Je trouve que celle-ci a peut-être plus de sens, pour le coup. L en fait, le problème, j'allais dire l'avantage, parce que moi je suis un amoureux du druide, mais c'est pas un avantage, c'est un problème. Le problème, c'est que les grosses failles du druide, les failles empiriques, ont été comblées. En fait, le problème du druide, c'est qu'avant, il perdait contre les decks aggro, contre les decks burst. Alors, certes, on avait Renatal qui déjà était ubuesque dans un deck druide, parce que beaucoup trop fort d'avoir 10 PV supplémentaires, et que le druide il a tellement de bonnes cartes qu'il s'en moque finalement de rajouter des cartes dans le deck. Mais maintenant, on a de l'armure, donc c'est à dire qu'on a le deck qui génère le plus de mana, et évidemment, donc qui triche avec la mana. La mana, c'est le cœur du jeu. Donc, Tricher avec la mana, bah c'est euh, tricher avec le cœur du jeu, donc forcément c'est trop fort. On a un deck qui pioche énormément, peut-être le deck qui pioche le plus, qui tutore les cartes, qui va chercher des cartes avec soutien lunaire et autres, donc déjà ça c'est pareil, c'est le deuxième socle de ce jeu, c'est piocher. On a un deck qui a la possibilité de faire des combinaisons totalement ubuesques avec des cartes qui n'ont pas été nerfées, on ne sait pas pourquoi, genre Denatrius avec Bran. Hasta alors avec Bran, hasta alors pourquoi c'est pas nerfé La carte ça fait 48 heures qu'on peut la jouer, elle doit être nerfée au bout d'une du, demi-heure <rire> Normalement elle est, sorti, elle est censée sortir, 3 minutes après elle est censée être nerfée Bref, c'est incroyable avec Bran On a un deck qui fait du mana, on a un deck qui joue la meilleure carte du jeu depuis euh, le début de, Peut-être la meilleure carte de tous les jeux de cartes c'est Guff, cœur Sauvage on est sur un deck qui ne perd plus contre ces mauvais match cest c'est-à-dire les match burst, aggro, etc. Parce qu'on stack des tonnes d'armure avec Sourois, avec Anubrekan, avec le petit sort à deux. Euh, J'aime bien cette version parce qu'il y a du... Il euh, y a leur qui est très très intéressant je trouve dans certains match C'est un deck qui a qui n'a tout simplement aucun mauvais match-up, il fait que gagner, il est fou, il est sexy, si vous aimez Druid, vous adorez, si vous détestez Druid, bah regardez quand même, parce qu'il peut y avoir quelques failles dans ce deck, et ces failles, vous allez pouvoir vous en inspirer, pour pouvoir le battre, mais c'est important de regarder la vidéo dans son entièreté. Sur ce, c'est une version Luna Love, évidemment. Euh... Merci à tous, j'espère que cette vidéo va vous plaire, bon visionnage. C'est parti contre un DK, le Mulligan, pouf je euh, vais garder en main principalement les cartes de mana. Très important de se focaliser sur les cartes de mana, évidemment avec des petites nuances. Là, ici, je garde la forme aquatique. Pourquoi Parce que j'ai... Euh, en fait, l'idée, c'est de se... Euh, comment dire De réfléchir. À, alors, ça, c'est le Mulligan de base, hein, c'est la théorie du Mulligan. C'est de réfléchir à une courbe de mana. Mais euh, sous le prisme, évidemment, de l'accélération en mana. En gros... Euh, attendez. Là, je suis en train de vous embrouiller pour un truc très simple. <rire> Reprenons le truc. En gros, l'objectif, c'est de faire un maximum de mana. Mais à partir du moment où on fait un maximum de mana, il faut quand même réfléchir à la courbe de mana que l'on va réaliser, tout simplement. Oh waouh! Eh ben, deux bleus, deux bleus. Mais c'est aggro. Est-ce que ce serait pas un deux bleus, un rouge? On verra. Bref, euh, donc ici on va faire la petite forme aquatique à deux, parce qu'on est quand même en train de se faire bourrer, donc on va jouer un petit peu plus défensif. L'idée c'était de la garder pour plus tard, mais là le gars il a quand même une belle curve. Euh, donc en vrai si on peut jouer ça ou la carapace, c'est un prompt renfort, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais jouer la petite carapace pour tenir un tout petit peu, prochain tour j'aurai mon pièce... Euh, et je peux me permettre aussi de balancer la forme parce que j'en ai une deuxième, accessoirement euh, donc voilà, je connais mon bottom euh, la sylvanas est la preuve je fais euh, prochain tour pièce horticulteur et c'est pour ça que j'ai gardé le nourriche en fait le nourriche je le garde pas normalement en main de départ euh, à part si j'ai si des combinaisons mais c'est pareil, par exemple si en main j'ai ah, remarquez, j'allais dire si j'ai croissance nourriche sans forme est-ce que je garde le nourriche Je crois que oui quand même oh waouh, c'est courant ça Euh, donc prochain tour on fera Nourish ou Guff, ça va dépendre un petit peu de la situation. Le matchup est bon même s'il nous rentre un petit peu dans l'art. Et ça a l'air d'être une version agro, donc c'est intéressant pour le moment. C'est vrai que les mono bleus, euh, je pense que c'est un mono bleu, pour le coup. Si on joue de bleus autant jouer trois bleus. Euh, en général, c'était plutôt des versions, on va dire value. Pas forcément euh, contrôle, mais des versions plus value. Alors c'est peut-être une version value, mais le fait qu'il joue ça, ça veut dire qu'il a quand même envie que la game s'accélère. Euh, je pense qu'on va prendre du mana ici Je pense qu'on va prendre du mana On va faire le pouvoir On va faire Je ne vois pas l'intérêt d'attaquer dans une de ces créas euh, Donc oui Essayez de, de réfléchir sur la courbe de mana Que vous avez envie d'avoir Donc là l'idée c'était de faire T3, en fait ça ne servait à rien de garder l'innervation parce que ça aurait fait, vu qu'on avait la pièce, T2, je reviens sur mon mulligan mais là c'est de la défense de toute façon, pas très compliqué. T2 horticulteur, T3, j'ai 4 mana mais à 4 mana je fais rien, vous voyez, donc c'est pour ça que c'était bien de virer l'innerve. Si j'avais pas eu la pièce en main de départ, j'aurais gardé l'innerve. Il y a des match-up où on va garder également innerve plus pièce parce qu'on a une corbe de mana qui correspond finalement à cet enchaînement de d'accélération. Plus 1, plus 1, et derrière, moins 1 un sur une carte. Vous voyez l'idée euh, Si vous voyez pas, euh... non, si vous voyez, attendez. Euh, bon, là, on va faire ça défensivement. Il n'a pas beaucoup de cartes en main. Comme ça, on peut... on peut souffler un petit peu. Je pense que c'est important. Comme ça, on souffle un peu à 20 PV. Accessoirement, on améliore notre dévoreur. Euh, donc voilà, la forme, c'est une carte que je vais garder. Alors, soit quand j'ai déjà du mana, parce que ça me permet... Et là, justement, le timing va être intéressant et important. Je vais vraiment la faire sur les 8 manas en général, parce qu'on peut avoir Anubrekan ou la croissance. Soit je vais l'utiliser... Oh, gourmand euh, Soit je vais l'utiliser, on va dire, autour... Ça dépend un peu ma main, mais en général, j'aurais tendance à plutôt l'utiliser au T... Euh, au T4 Parce que comme ça T4 je peux avoir Horticulteur, je peux avoir croissance Ou je peux avoir Mais ça dépend si on a la pièce ou non euh, Je peux avoir la charpentière qui me donne le nourriche Pour le T5 vous voyez Si j'ai pas le mana Je euh... pense bon, c'est important de mettre du board dans ce match Déjà je vais faire ça, je vais prendre l'info En vrai je crois que j'aime bien l'idée de faire juste ça Ça Et à toi de jouer Yugi Et genre on a une 7-7, une 5-5 Donc on a quand même pas mal de patates On a accessoirement gagné 2 d'armure même si pour le moment Ça a pas trop d'importance Mais il faut faire gaffe parce que c'est un deck Qui peut vraiment enchaîner beaucoup de burst Surtout que là il a une main pleine donc euh, faut quand même faire gaffe à ça vous voyez, là, il commence à bourriner. On est à 15. Je pense que 15, c'est ok en termes de points de vie. 14, pardon. Je pense quand même que 14, c'est ok. Donc là, on va remettre un peu de board. Je pense pas qu'il puisse nous tuer. Il a déjà utilisé quelques cartes de burst. Il peut nous tuer. hein. Il a des sorts à 3. Pour 3 qui mettent 4, pour 3 qui mettent 3. Il faudrait qu'il ait quand même un sacré enchaînement. Sachant que son plus gros burst, soit il coûte voilà, 7. C'est un peu chiant, j'avoue. Okay. On est à 7. Est-ce qu'on fait le gros taunt Je pense qu'on va faire le gros taunt, comme ça on a une chance de piocher l'écaille la... terrestre. Je pense qu'il nous la faut ici, on est trop mal. Je pense pas que le play dévoreur sur sa 5-5 soit bon, je suis à 7 derrière. Il y a quand même des bonnes combinaisons de cartes qui nous tuent. Donc euh, je pense que c'est plus safe, c'est con hein, de faire croissance ici. Accessoirement j'ai le taunt et j'ai quand même... Pas bah, souvent les cailles, mais de temps en temps j'ai les cailles. donc là on est dans une situation où on doit réaliser ce qu'on va appeler un winning play. C'est à dire qu'on est en train de se faire marcher dessus, donc le winning play c'est de prendre un peu plus de risques, vous voyez Donc il y a souvent dans Druid en général, parce que Druid c'est quoi C'est un deck qui va se faire bousculer on va dire, et à la fin c'est quand même le Druid qui gagne. Mais c'est le Druid qui gagne si le joueur derrière il pilote bien le deck, vous voyez donc on va forcément passer dans une phase de bousculade. Et à un moment donné on doit passer dans cette phase de winning play. Voilà. Et il met pas mal. hein. Pas suffisant mais pas mal. Donc là on gagne 6 life avec ça. Avec ça on en gagne 5. On n'a pas l'étal d'ailleurs. Ouais. Donc vous voyez c'est une game intéressante. Alors parfois le winning play va nous faire perdre. Un winning play ça fait pas forcément gagner. Euh, c'est vrai que c'est un terme qu'on enfin, qu utilise. Euh, je sais pas, j'étais pas, pas né il y a 30 ans. Si, si j'étais né, mais je jouais pas au quartier il y a 30 ans. Mais quand Magic, quand Magic a été créé, j'imagine que les premiers qui ont joué à Magic ont dé, utilisé déjà le winning play. Hey Bob, uh, it's a winning play <rire> euh, Non, je lis, je lis mes cartes là. <rire> je comprends pas ce qui se passe. Il hein, y a trop de texte. Euh, non, bref, qu'est-ce qu que je dis Ah oui. Et euh, le, le winning play, c'est le play. Qui vous met dans une situation de gagner. Sauf que les plays de mana, le mulligan, etc., ça, c'est pas vraiment des winning plays. Alors, vous, vous pouvez me dire, oui, mais par rapport à ta définition, c'est des winning plays. Tout ce que l'on va faire, ce sont des winning plays. C'est des plays qui nous mettent dans une situation de gagner. En gros, c'est un play dans une situation périlleuse qui va nous permettre de gagner. Vous voyez Et je dirais que je. Euh, il joue quoi lui Roi Lich Que je garde l'inerve. J'ai pas la pièce. Je pense c'est ok quand même. Je pensais ok, hein, parce que si c'est pareil, si c'est le mono bleu là, euh, ou même un vert, euh, ça bourre un peu quand même. Euh, en gros, c'est lié au... Attendez, j'ai le mot mais je veux le, je, je veux le trouver. Euh... temps. j'allais dire un truc, en plus important, vous allez comprendre. Enfin, J'espère que vous avez compris euh, ce que je dis depuis euh, 10 minutes, sinon <rire> Donc, je parle vraiment dans le vent. Euh, on peut la carapace ici Comme ça on peut jouer ça au prochain tour Le winning play C'est lié Ouais mais j'ai pas, pas le truc Bah des euros, ça va me revenir peut-être Donc on va pouvoir Ce qui nous permet de jouer le garde à zéro Bon ça sert pas à grand chose Mais ça fait acte de présence Ce qui est déjà pas mal Mais voilà En gros on est dans une situation compliquée Il faut ah, si, c'est lié à euh, ce qu'on peut appeler la cote implicite, ou on va dire, c'est lié à vos top decks, à vos outs, voilà. Donc, on est dans une situation où on est mal, on essaye de se mettre dans une situation où on peut gagner. Vous voyez, là, typiquement, euh, bah en fait, j'ai peut-être pas besoin d'autant d'explications, parce que finalement, c'était assez clair. Genre, j'étais mal, soit j'avais un play défensif, genre essayer de tenir un tour de plus, soit j'avais le play, je me mets dans une situation de prendre de l'armure maintenant, enfin, vous voyez. Alors, j'ai envie de dire oui et non. je fais soutien maintenant Je pense. Ça, hein. ah, c'est cool. Hein. Pour le coup, avec ça, c'est vraiment strong. Ah, waouh. On fait l'autre. Bah, c'est moins deux que pendant le tour. Donc, euh, je sais pas. Moi, je vais juste trade à toi. Ou face. Hein. En vrai, il va souvent faire 1-3 dans la 4-6. Autant aller face. Euh... Ouais, la, la, la gamme d'avant c'est un peu bizarre parce qu'en vrai c'était un play défensif qui s'est transformé en winning play. Mais parfois ça va être un play justement risqué. En général c'est plutôt le play risqué, c'est à dire qu'on n'est pas bien dans la game. Bon je ne veux pas faire une heure sur le winning play, hein, je suis désolé. Hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important à comprendre et c'est ça souvent qui fait la différence entre un bon et un très bon joueur. C'est savoir choisir le bon winning play à un moment parce que dans nos games on a tous à un moment donné des situations compliquées qu'il faut aborder. Genre le côté euh, je fais bien mon mulligan, je fais un peu de mana, je bricole, bon ça vous pouvez on peut tous le faire pour le coup. Par contre faire le bon play au bon moment, ça faut être un expert des cartes. Ou avoir de la chance. <rire> ok. Euh, donc mana ici. Mana ou pioche Non, mana. Je vais euh, blesser la 2-3 en pré-shot. Comme ça, prochain tour je peux faire Eka Peut-être que je commence par la preuve en fonction. Ou alors je garde cette preuve. Peut-être que je garde, le, je garde la preuve, on verra. Ok. Donc là, une belle écaille. On en voit 1, 2, 3, 4 créailles. nous en reste 3. Ça fait du petit grignotage, pourquoi pas. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire là, c'est une situation compliquée. C'est là où je dois faire le bon play, quitte à prendre le temps. Hein, c'est Moi, je vous déconseille d'utiliser la corde tout le temps. Alors, il y a des joueurs qui disent ouais, « si, il faut utiliser la corde. Si t'as as 1 minute 20 pour jouer, blablabla. » Ouais ça va l'idée c'est aussi que ce soit agréable pour l'adversaire donc l'idée c'est quand même de jouer vite c'est plus, plus agréable pour vous vous faites plus de parties. Par contre à un moment donné il faut arriver à, à vraiment se poser sur un tour et se dire ok là quelle est la meilleure façon de gagner cette situation. Et, euh, et puis voilà bref par rapport aux outs de l'adversaire. Oh. Mais vous voyez là c'est cool d'avoir ça parce qu'en vrai juste avec mon écaille j'ai détruit son board et je détruis son deuxième board. Oh ça c'est très très gourmand ça. Ça c'est très gourmand, double les caractéristiques de tous les serviteurs de votre deck. En vrai j'ai presque envie de faire écaille là-dedans et jouer le garde. Après... En fait c'est assez agressif comme play. Mais ça me permet de jouer euh, garde pour pas cher. Et... Mais c'est vrai que mes créatures elles sont doublées. Donc je peux aussi me dire Autant attendre pour les cailles. Mais bon, j'ai pas envie que la gamelle dure trop en vrai. Parce que il peut avoir des Théotard. Il peut avoir des Mogren, Encore Mograine ça va, on a beaucoup de PV. Mais qui met 3 dégâts à chaque tour. Mais il peut avoir des Recousus qui cassent, le... qui cassent la main, le deck. Enfin, voilà. J'ai de la chance, hein. J'ai eu vraiment... J'ai eu de la chatte là même, on peut le dire. Hein. Donc je commence par ça peut-être. Bah, compostage n'est pas une mauvaise carte en soi. On peut même faire euh, dévoreur. Ouais, je pense c'est mieux ça. Dévoreur, c'est strong. Il aura pas forcément plus strong que ça. C'est con, hein mais... Ah, c'est dur à dire, mais je sais pas s'il aura vraiment plus fort que ça. Il n'y a pas de grosse créa dans son deck en euh, faisant ça je, de okay. je vais pas jouer ça maintenant je vais pas jouer ça maintenant euh, parce que j'ai boss de raid j'ai des natrius. bon même si là ça marcherait pas parce qu'il faut le Guff sans vampirique Bon, concentrons-nous un peu, parce que c'est vrai que je parle, je parle, mais forcément quand j'explique, je perds un petit peu de concentration. C'est pas parce qu'on a des automatismes On va forcément gagner la partie. Enfin, c'est pas parce qu'on a des bons automatismes. Donc là, c'est un mono monorade, avec le recousu, évidemment, hein, qui détruit un, un serviteur dans le deck, dans la main et sur le board. La forme acotique que l'on va jouer ici. Sur un qui est sublime. En vrai, je dis à mais la croissance c'est incroyable. Je crois que la croissance est clairement mieux. Oh, salut toi. Je vais garder toutes mes cartes en main. Tout simplement parce que ça me permettre de baisser sa probabilité de détruire mon Dénatrius. Bon, là, en vrai, on a un Denatrius qui met que 5. Alors certes, il est 20-20, mais il met que 5. <rire> il me bat 20, le garçon. Il hein. faut faire attention. C'est comme la vache et le lait. Hein. La vache, elle boit pas du lait, hein. voilà. Vous pas Sylvanus, plein d'astuces en chantier. Et Scorpid, bah très bien. On va pouvoir faire notre Dévoreur tranquillou. Bon, par contre, j'aimerais bien que de mon adversaire. Bon, le problème, c'est qu'Anubrekan et, et Sourois sont au fond du paquet. Mais euh ouais, un peu chiant. On commence par ça peut-être. Ressuscite tous les serviteurs alliés coûtant 2 cristaux au moins. Tous les serviteurs alliés. Mes petites créas ruées. pas mal, non Ressuscite mes petites créas ruées. Est-ce que je le fais maintenant Un peu chelou, en vrai. Je je le fais pas maintenant. Je vais faire dévoreur ici. Et c'est clairement quelque chose qu'on pourrait faire. Parce que là, c'est quand même un beau bébé. C'est clairement quelque chose que je pourrais faire au prochain tour pour 6. Et si tous les alliés, les serviteurs alliés a... oula. Oh putain, un deuxième pétard, pardon. Pas de Dena, pas de Dena. Non J'ai sûrement perdu là, il m'a enlevé Bran et Dena. <rire> j'ai perdu la partie, je pense. Euh... Après, j'ai des grosses créas. Ah, ça c'est bien quand même. C'est strong. Ah, ça c'est très strong quand même. Ah oh, ça va, enfin, pas que ça va, mais c'est que Topior c'est quand même une vraie vraie bonne carte Mais déjà mes cartes elles sont grosses, et là j'avoue que le de... Rokuzu c'est une légendaire, il n'y en a qu'un dans son deck hein. Donc là c'est vraiment une situation où il peut gagner Bon vous allez pas perdre souvent contre Wallish, mais dans ce genre de cas il y a une possibilité Bah là et Brandena qui part, euh... après, tout... encore une fois, toutes nos créas vont être tellement énormes Qu'en termes de value il peut quand même à un moment se dire, euh, c'est bon j'en ai marre je peux plus quoi, vous voyez Sachant, pardon, qu'il nous reste soutien lunaire. Donc, soutien lunaire sur double boss de raid, par exemple. Il reste du sourd qui est fat. Il y a des trucs encore, il y a des trucs. Il y a euh, Astalor. Il y a Astalor encore, qui est gros. Ah, il est haut en PV, il a détruit ma combo. Logiquement, il est dans une situation idéale pour gagner. Ah, c'est vraiment dommage, c'est frustrant, hein. Le recousu généré aléatoirement. Alors, ça arrive, hein, mais. Bon. Ça veut dire qu'il a... il aimait pas sa main. Ça veut dire qu'il aimait pas sa main. Bah, il a pas beaucoup de cartes en main en soi. Hein. Ah, soutien lunaire, mais soutien lunaire, ça marche pas là. Je oh, que je vais faire ça. Okay. Bon j'ai toujours le board euh, Alors Mute euh, <rire> Sérieux Et Lui il est énervé hein. Bon ça fait rien Ça fait rien ça fait rien Ah il nous faut notre guff c'est important Il va finir par être un moment euh, au pied du mur Le problème c'est qu'on joue pas geôlier Mais bon Ça Ok, bon là il prend un petit coup de 16 quand même. Hein. Bon, on peut générer des créatures, ça c'est quand même un prompt renfort. Ok. Pas mal ça. Ah ça bourre quand même. Hein. Ça bourre. On a encore la Stalor qui met quand même pas mal de dégâts. Il reste encore des monstres. Théotard. Ah Théotard ça peut être chiant. J'ai Dévoreur. Sylvanas. Là, ça lui demande mana. Il reprend une phase d'attaque. En fait cette gamme là typiquement je suis censé la perdre. Si jamais je la perds pas. Ça c'est un indicateur aussi, si jamais je la perds pas, alors ça voudra dire que j'ai bien joué déjà, mais ça voudra surtout dire qu'en fait c'est ingagnable pour lui le matchup. Parce que si jamais il y a une possibilité de gagner, on est d'accord sur ce postulat, c'est vraiment dans cette situation là. Il m'a volé quoi Il m'a volé mon dévoreur, ok, intéressant. Je sais pas combien il était imprégné d'ailleurs. Pour un Ubrecan. pas envie de mettre trop de boards parce que je vais prendre l'AOE Vous voyez ce que je veux dire En fait, là, s'il fait une AOE, genre, c'est pas si grave en soi. On a une overdraw. On a un peu d'overdraw. Mais je pense que c'est vraiment pas grave parce que l'idée, c'est qu'il est bas en life. Donc voilà, le fameux voleur d'âme. Il détruit mon board. Mais nous, on pioche beaucoup. Et je pense qu'ici, si on s'en fout de l'overdraw. On veut juste le tuer vite. Donc, proposer beaucoup de boards rapidement. Ouais, donc on a rien perdu. On s'en moque. Bon, faut juste faire gaffe au. Ah si merde, il a plus soutien. Ah, il a plus soutien. Ça, ça met 18. Il ah, y a peut-être des choses un peu reloues. Bah en vrai, euh, si je fais Pouvoir... là, voilà, hein. Je le mets pas mal, hein. Je le setup pas. En gros, si il refait AOE, j'ai perdu. Sinon j'ai gagné. C'est-à-dire que l'imprégné là qui m'a volé, ça ne le fait pas gagner. Par contre, s'il fait une autre AOE voleur d'âme, là il a gagné pour le coup. Alors on va pas conceiter parce qu'on a notre pouvoir qui peut aller face trois fois d'affilée. Donc c'est pour ça. Donc lui il a plus qu'un truc de... Enfin il a quelques cartes de heal quand même. Donc on va se dire que peut-être que... On trade. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, on a perdu sur plein de situations. Et vous voyez, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je pense que cette game, elle peut peut-être même être gagnable. Trade. Dena Eh ah. il est pas fou, hein. ah, je pense que c'est quand même chaud, hein. parce que même si on vole ça, on est obligé de le voler. Il le mange. Vous c'est des, c'est des situations où on est, on, on grignote, mais on grignote pas assez, sachant qu'il a l'imprégné. Et je suis vraiment pas loin, c'est assez frustrant parce que là il est à 4. Ouais ouais, GG, GG. GG. Bah ben, vous voyez, ça, ça montre vraiment que le match-up il est totalement polarisé pour le coup. Parce qu'il lui fallait vraiment double... Ouais, GG. 4, enfin, je réfléchis mais ouais non non. Il fallait vraiment double recousu avec Bran. Le Théotard. Le Dena, euh, ouais, non, c'était... Et encore, je suis vraiment pas loin. Peut-être qu'il y a moyen à un moment de gratter. Peut-être qu'il y a un trade que j'ai fait. Qui est... Vous voyez, là, c'est une game qui est un peu longue. Donc, forcément, à la fin, je laisse bas en PV. Je laisse à deux. C'est que j'ai peut-être fait une petite erreur, mais... Vous voyez, le, le... c'est le problème, évidemment. C'est que le druide, c'est le meilleur deck contrôle, le meilleur deck combo. Donc, ça bat tous les decks contrôle, même qui ont des armes, hein, pour le coup. Et euh, bah contre les agros, pour le coup, ça, là où avant ça pouvait perdre, maintenant avec toute l'armure, euh, ça perd pas trop. Quoi. Donc là, c'est un peu une game, on va dire, unique. Parce que ce match-up-là, on est censé pratiquement jamais le gagner. Mais vous voyez, il faut vraiment une espèce d'alignement de planète pour pouvoir le perdre. Quoi. Et encore. Et encore, euh, là, ici, c'est on va dire que c'est ma faute. Pour le coup, je pense que c'est une game qui est clairement gagnable. Si je la rejoue, je la gagne. Pour le coup. Alors Chasseur, c'est intéressant comme match-up. Peut-être qu'à un moment, j'aurais dû mettre plus de 3-3. Je, je crois que ça a été ça, mon erreur. Genre, je jouais avec plus de 3-3. Et comme ça, il aurait dû faire une A.O.E. sur les 3-3. Ou peut-être fallait garder. Parce qu'à un moment, vous voyez, on était... Ouais, il faut aussi double A.O.E. Ah, c'est un peu frustrant parce que j'avoue que j'ai vraiment compris son plan de jeu. J'ai essayé de de le faire claquer des A.O.E. Mais en même temps, pas trop. Ouais J'ai l'impression qu'il fallait vraiment tout. Et c'est frustrant dans ces cas-là. Parce que c'est un match long également. Et c'est vrai que les matchs longs, forcément, génèrent plus de frustration. Là, j'avoue que j'ai un petit peu un sentiment de frustration. Je, je dois le reconnaître. Parce que... Bah, c'est druide déjà. Donc, c'est mon deck de cœur. Et là, j'ai quand même l'impression que le gars, il a fait la sortie du siècle pour pouvoir me battre. Et... Dommage, dommage. Tant pis. Ça arrive. Donc, Chasseur, c'est sûrement le Chasseur, que, voilà, Exira l'arc que j'ai présenté hier. Euh... Probablement un des meilleurs decks de la méta pour le moment. On a bah, pas véritablement de mauvais match-up. Il y a des versions hybrides, des versions alternatives, on va dire plutôt. Avec, euh, avec des petites créas, un peu de curve. On a une bonne main, on a plein de mana. On n'a pas d'armure, mais si on remarque, si on a hasta alors, on a plein de mana. Ouais peut-être que si je dois rejouer la game Juste un moment je fais un tour avec plus de Est-ce que je pouvais faire ça peut-être Après je me suis fait avoir avec mon soutien lunaire Avec mon recyclage Peut-être que ça c'était une connerie aussi Bref Je m'en veux un peu mais en même temps il faut pas trop s'en vouloir Comme ça au prochain tour je peux faire ça et ça euh, ouais peut-être que Parce que ma, ouais, mon soutien lunaire Ne m'a pas servi mais à un moment c'était aussi bien D'avoir tout le deck rapidement Ah c'est dur à dire parce que c'est vraiment Pour moi c'est justement on parlait des winning play au début de la, de la vidéo C'est vraiment le winning play Le fait de piocher tout mon deck d'un coup et lui proposer genre un gros board en mode bah, Soit il te reste une A ou e sur tes, Dans ses 16 cartes restantes Si tu l'as ok sinon t'as perdu Il l'a Et après encore derrière il faut Dena, hein, pour, Sinon il... ah là là de frustration, c'est dur hein, pour un humain de gérer cela. Euh... <rire> bon. Juste ça. Hein. Je pense qu'il faut le buter ce truc. Hein. Je pense qu'il faut le buter. Hein. J'ai l'impression. Hein. J'ai pas envie J'ai envie de le faire sur les 10 manas quand même. Ça rase le board. Ça va vite en vrai. J'ai un tour à attendre. Faut Il faut qu'il gère ça aussi. Flèche invoquée. Bon, en général, il y a quand même, je pense, la petite carte à deux. Hein. Je pense, que c'est vraiment euh, le petit cerfeuil là. Alnos. Intéressant. Pas mal ça. Bon pouvoir pour aller ça. Et dans ce cas-là, on joue pas garde. Autour d'avant, ça avait du sens. Peut-être là, ça en a moins. De faire pouvoir. Ah, le problème, c'est que tu es, tu es match 200, c'est cool quand même. Ah, je pense que je vais. Je faire ça. Et prochain tour, je vais juste jouer l'Astalor. Après, je peux Astalor Bran, mais c'est vraiment, vraiment un match-up où. Là on joue vraiment big quoi, on veut gagner vite, je pense que c'est un matchup où il faut mettre de la pression, les... le, le match-up est plutôt bon alors il y a du répondant. en face, hein. pour le coup c'est un très bon deck, mais les, les matchs que j'ai gagné contre, alors j'ai plus gagné que perdu contre, mais quand j'ai gagné souvent c'est parce que je mettais de la pression, en fait les games où j'essaie de stacker de l'armure, ça été un peu chaud parce que lui il gagnait du temps, je mettais pas de pression et il mettait en place des setups avec Bran, voilà. Mais en général, il a du mal à gérer les créatures quand même. Crash Foudre, Face. mais 7. Crash Foudre. Ah, c'est stupide quand même. Hein. Nuée. On est mort. Hein. On... Ouais, on est mort là. <rire> est... Bon, après, on n'a pas nos cartes d'armure. Là, on a ça. On voir que ça, c'est de l'armure. Hein. Théoriquement. Parce que là, il a combien on a dit, il a 7, donc il a 8, il a 16. Ouais c'est tendu hein. 16. Est-ce qu'il ne faut pas faire soutien là Sur écaille. Genre ça et écaille dessus. Juste pour gagner un peu d'armure. Ça, je pioche l'autre écaille. Tiens de pas mourir dans ce spot. De toute façon, s'il si a Bran, il va nous gagner. Et euh, ça part vite, hein. Et encore, on stack beaucoup d'armure. enfin. Ouais, il lui faut Bran. Mais là, on se met dans une, une situation de, de victoire, quoi. Parce que s'il n'a pas Bran, on gagne. Et la probabilité qu'il ait Bran, vous voyez, elle, est, elle existe, mais elle n'est pas si haute que ça. Ouais, c'est ouais, brutal, hein. C'est vrai que c'est brutal, hein. On n'est pas loin d'un 50-50 je pense dans le match-up. Je ne sais pas quel est votre, euh, votre ressenti pour le moment. Enfin votre win rate plutôt. Mais même votre ressenti hein, c'est important. C'est vrai que là l'extension est sortie il y a trop peu de temps pour euh, parler vraiment d'un véritable win rate. C'est plus un ressenti. J'ai l'impression que c'est 50-50 à peu près. J'ai eu plus, beaucoup plus de victoires que de défaites dans ce match-up là. Mais j'ai quand même l'impression que même avec de l'armure il peut nous battre vite. Donc c'est pour ça que je dirais 50-50. Je pense que le winrate était pas juste pour le coup. Genre le winrate qui annoncerait 60-65% ne serait pas juste. Euh, ok. On a déjà la pièce. C'est un guerrier. Donc c'est pas un guerrier. On a déjà la pièce. Je pense qu'on va tout virer. C'est un voleur ça veut dire. Ou alors c'est un vrai guerrier. Mais c'est bizarre vrai guerrier. Pourquoi coup Druid il est mal tombé. Black Lourdes, ok. Donc là, on va faire char... bon, il y a la belle sortie mana, hein. classique charpentière. Pièce horticulteur. Into nourish. Ouais, pas évident la game d'avant, on peut l'analyser. On va pas le faire, mais c'est une game qu'on peut analyser par rapport au pattern. Est-ce qu'il faut pas juste mettre un peu plus de pression rapidement Genre, à un moment, abandonner le... Ah, enfin, après, j'allais dire abandonner un tour de mana. Non, parce que c'est ça qui nous a permis d'avoir un peu de pression aussi. Euh... Ouais, c'est pas évident. Après, bon, il y a Bran, il pioche beaucoup. Il y a beaucoup de pression. Il y a... S Son crash foudre, il... il est à 8 très très tôt. C'est-à-dire qu'il attaque du tour 1 au tour 8. C'est dur à dire. C'est hein. des match-up, on peut les... Ouais, ouais c'est des matchups qu'on peut reprendre Et en fait à la fin on se dit Enfin c'est des matchs qu'on peut reprendre Et à la fin on se dit ouais bon en vrai L'issue est quand même souvent la même À la fin de votre tour votre adversaire se défausse d'une carte se défausse d'un sort Intéressant ça Ça ouais, c'était très intéressant Très très intéressant ça. va faire ça, juste pour essayer de buter ça, il a du sens hein. Vous ne pouvez pas ma carapace. Un peu moins une chance sur deux. On lui mettre de la pression, je pense que c'est ok. Je pense que c'est ok, bon, on l'a pas tué. Garde la pièce évidemment, de toute façon on pas le choix. Bon, J'ai un, un gros board, je mets beaucoup de pression. S'il fait baston, je tue ça 4-3. Et s'il fait pas baston, bah il est sûrement mort. C'est pas mal. Hein Là on le met le, on le met dos au mur le plus rapidement possible. Black Lord. Il Cherche soit une solution, soit il sait déjà qu'il va faire baston et donc il pioche avant. Bon c'est un peu imperdable comme matchup. Après il y a toujours des théotards et tout, mais. Oh waouh. On a bien fait de mettre du board. On va faire ça. On va trade les petits lolo. Pour ça et ça. On va full face. Ok. Donc là même s'il fait baston il a perdu parce qu'il va rester un monstre sur le board. Là il a toujours tout le temps perdu. Ouais Nubrican, ça fait des, des sorties bien explosives. Hein. Ouais menace ça ne change à rien je pense. Ouais chasseur euh, c'est pour le moment les decks que j'ai le plus croisés avec le voleur également et les druides c'est euh, ce chasseur euh, crash foudre dans plein de versions différentes. Mais c'est vrai que de plus en plus il devient mid et pas forcément combo. Enfin, il reste combo mais il joue mid pour tenir et il joue pas forcément des cartes d'anti-bet pour tenir. Genre des sorts. Je préfère prendre le bord plutôt que contrer le bord adverse. Il me paraît assez sensé quand tu joues chasseur. Puis ça grignote aussi. Tes créatures peuvent grignoter, ce qui est intéressant dans certains match-ups. Et, euh, et ce roi Lich euh, mono rouge. Très très très contrôle pour le coup va être ouais qui théoriquement il est intéressant mais c'est quand même un peu la serpillère du druide et la serpillère du, du chasseur quoi c'est ce qui me pose problème avec ce roi Lich monorouge c'est que tu as quand même un très mauvais... un trop mauvais match-up contre druide et contre chasseur également après tu peux quand même en gagner d'ailleurs on l'a vu il a gagné mais il en gagne trop peu quoi donc, tu te polarises contre deux decks qui, pour le moment, sont très présents. J'aurais tendance à même préférer Mono Bleu à l'heure actuelle. Hein. Je ne dis pas que Mono Bleu est meilleur. J'ai que dans la méta actuelle, j'ai l'impression que Mono Bleu a peut-être plus d'armes répond plus facilement aux deux problématiques que propose le chasseur et le druide, dans deux registres différents, finalement. Un deck avec beaucoup d'armure, beaucoup de grosses créas, et le deck qui va tuer entre le tour 6 et le tour 8. Bon, ma main est horrible. Donc je pense qu'on va faire ces soutiens lunaires ici pour essayer d'aller chercher soit un horticulteur, soit un truc de mana, donc ce serait nourrir ici. On le fait maintenant. Quoi ouais. En mana. Hein. Parce qu'en fait on a plein d'outs qui peuvent rentrer. Et je pense que c'est quand même un match-up où on se dit dans tous les cas on aura notre pioche à un moment donné. Mais, euh, mais ouais, par exemple, mono bleu, je pense que ça nous pose beaucoup plus de problèmes. Encore une fois, les propos peuvent paraître euh, euh, peut-être difficiles à, en ent à entendre. Je dirais pas inaudibles, mais parce qu'on a perdu contre le mono red. Mais encore une fois, il faut remettre en, en lumière ce qui s'est passé, etc. C'est comme ça qu'on analyse un match-up. Et à contrario, et en toute honnêteté, je ferai la même avec une victoire, vous voyez. Alors, si on gagne un match-up qui est compliqué, bah, vous me connaissez maintenant, mais je préfère le dire peut-être parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, j'imagine, qui doivent regarder mes vidéos. Euh, contre un deck euh, Un mauvais matchup Si je gagne Pareil je ferai cette analyse de On a une belle sortie Et on a gagné parce qu'on a eu une belle sortie Mais on est censé perdre voyez oui. Bon ça c'est très très très très fort ça, ça copie tous les sorts de givre On va faire ça On va tuer d'abord lui évidemment en espérant qu'il en ait pas trop Il en a deux Et ensuite on va tuer les petits bébés son arme elle fait quoi Elle euh, réduit évidemment, réduit euh, un sort dans sa main. Bon, Et vous voyez là derrière on a le Croissance. ce qui est cool c'est qu'on a Bran euh, d'Ena. Et on a un petit board, alors c'est pas un board incroyable mais ça a le mérite d'exister. Bon 26 c'est encore ok, c'est pas un deck qui peut vraiment mettre, enfin il, il peut mettre jusqu'à 15 dégâts dans le tour en général. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure mais... L'avantage c'est que Dena est une vraie bonne carte dans ce matchup. Parce que déjà il n'y a pas Théotard. En tout cas les versions que j'ai croisées pour le moment il n'y avait pas Théotard. Donc il ne peut pas casser notre Dena. Euh, il n'y a pas le recousu évidemment. À part s'il splash rouge, mais je pense qu'il est en mono bleu. Bah oui, il est forcément en mono bleu. Je suis bête, il y a eu la dame, les trois bleus. Ok, la petite rafale. Pas mal, très bonne carte. c'est intéressant parce qu'on lui propose un gros board. Et euh, derrière on est bien on a plein de bonnes cartes on n'a pas guff d'ailleurs j'ai pas fait guff dans cette euh, pour le moment si euh, la première game peut-être peut-être la première game j'ai guff Bon, guff évidemment vous fait instant win hein. si vous faites guff t4 ou t5 vous avez instantanément gagné c'est la meilleure carte du jeu depuis le début du jeu nonneuil est meilleur ah, nonneuil est meilleur mais en soi à part nonneuil c'est la meilleure carte On fait ça, on fait ça, on fait ça, et on fait ça, ça me paraît très correct, prochain tour on fait un Astalor, on lui rentre un milliard de dégâts et ensuite on fait Dena, on peut même faire l'inverse dans l'absolu, hein. si vraiment on veut être méga safe, on fait un petit Dena et ensuite on fait Astalor, pas et... un deck qui prend beaucoup le board. Donc les dégâts que l'on met, c'est vraiment des dégâts bruts, quoi. Alors que le Monoraid, il prend, il gagne beaucoup de points de vie. En fait, je préfère cette version contre le Monoraid aussi, parce que il y a, y a, pas, alors il y a pas Joliet, mais en fait Joliet se fait péter par l'AOE. Et dans cette version, il y a Astalor qui, quand même, met des dégâts contre le Monoraid Et le côté Lortemar Theron aussi, qui est vraiment, vraiment fort. On l'a vu sur le deuxième match. Je pense qu'on va juste faire ça. Hein. Oh, on a pas détruit ça C'est rigolo. Ah c'est des matchups qui sont au... qui sont à un sens unique hein, pour le coup. On démarre à 40 PV, c'est un prend renfort aussi. Hein. C'est vrai que. Je pense que ces decks mono bleus, ils sont peut-être très intéressants contre les mono raids. Enfin, en vrai, j'ai pas fait le match-up, je dis ça, peut-être c'est une grosse connerie, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de value. Tu peux prendre de vitesse peut-être le mono rouge, qui quand même. C'est une grosse machine hein. en main. Il peut avoir des recousus, il peut avoir des grosses. Des... Des... Enfin, même si c'est un deck contrôle, c'est quand même un deck super lourd, hein, le mono rouge. Donc peut-être que tu le prends de vitesse Faut voir ce que ça donne contre chasseur Mais j'imagine contre chasseur tu préfères jouer mono bleu Ça c'est sûr Que t'as quand même un deck agressif La coupe de sang Elle est belle hein C'est le Graal hein, Qu'il a le gars C'est l'unique Graal hein <rire> Ok Doki Ouais, les trois frères. Hein. Didier Bourdon. Pascal Légitimus. Putain, la honte. Putain, je connais. Putain, sérieux, je sais pas le troisième. 3... C'est honteux. Didier Bourdon. Pascal Légitimus. Bernard Campan. Pardon, excusez-moi. Ah, je suis désolé, ça se fait pas. Ça se fait pas, mais eh, franchement, ils font plus trop de trucs hein, <rire> pour ma défense. Hein. Malfurion contre la Je dois la nature. Ah, Guffed! Guffed, mais dans un match un peu chaud. Mais c'est ça qui est beau. Ok! Almore! Et c'est ça qui est intéressant c'est que j'ai l'impression que les listes justement elles se sont mises un peu plus à mettre du board Bon l'idée c'est quand même taper avec les armes et ensuite tuer avec Bran Mais elles se sont mises à mettre du board justement pour contrer un peu plus le druide, rentrer un peu plus de dégâts contre le druide Oh waouh wow. ça veut dire qu'il a d'autres armes en main Je pense que c'est intéressant d'optimiser les... le pouvoir de enfin, l'armure du pouvoir parce que de toute façon dans tous les cas je ferai pas garde crypte au prochain tour Ici, Ok. De faire ça. Ah remarque il a une arme à 3 derrière Vraiment. Euh, Je vais faire la carapace maintenant Prochain tour je fais horticulteur Et en vrai s'il reste un peu d'armure je pourrais peut-être même faire guff into garde Ça va pas me rester de l'armure Bon, le Dena est cool. Le en main de départ, c'est quand même. Euh... C'est quand même cool. Hein. Ça fait du bien. Je qu'il soit un RP quand même. Hein. <rire> ah On va pièce guff là, ici. Alors, c'est un peu bizarre, mais ça nous permet de jouer garde crypt en fait, dans le tour. Et donc, justement, de mettre un peu plus de pression à l'adversaire. Donc, je trouve ça très intéressant. Alors, la Katis, elle est relou pour lui. Et comme ça, on se... Voilà, là, on... il arrête de nous taper notre armure, accessoirement, il arrête de nous taper avec son arme, ça va un peu dans les créas, c'est ce qu'on veut. Ça change rien, au prochain tour, on va faire horticulteur mana. Et ensuite, on enchaînera Nubrecan et tout. Donc, euh... Donc ouais, c'était intéressant cette inerve. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire, ce que, pour le moment, quel est le ressenti que vous avez sur la méta, quels sont pour vous, parce que moi, je vous donne mon... Il y a le... le... Le HS Replay donne pas encore les win rate des decks donne pas encore la méta Enfin, les, les, les, les pro, enfin comment dire vraiment il n'y a pas de données, on va dire, sur la méta Forcément euh, C'est trop tôt Mais euh, moi je vous donne mon Mon ressenti Et le ressenti d'autres joueurs aussi hein. je, vais, je me balade sur Twitter et tout, je regarde un petit peu ce qui est dit Par les, les top joueurs monde Et c'est vrai que pour le moment bah, voilà, les, les decks qui posent problème c'est Le chasseur le druide, évidemment. Parce qu'il a il a plus ses, ses, ses, euh, on va dire ses mauvais match-up euh, historiques, quoi. Comme les aggro. Grâce à l'armure ou les bursts. Les bursties. Euh, mana plutôt. Hein. Euh, et on peut. Euh, et il y a voleur aussi. Alors que j'ai pas encore euh, testé. Enfin, c'est un voleur miracle, mais avec les. Euh, donc qui, qui joue. Euh, qui joue le lieu met la, la créature euh, xx et qui joue plein plein de sorts dans le tour et en fait il met dans son deck les, les potions, les concoctions ah, je pense que c'est le genre de match-up où on veut mettre le board et je dirais pas que c'est win mais on est bien un hasta luego Là. En fait, je suis con, j'aurais dû. C'est je peux le faire maintenant. En vrai, je vais faire ça, je crois, au-dessus. Non, mais j'ai pas besoin, je fais ça et j'ai gagné. Je fais ça et j'ai gagné. Parce qu'en fait, euh, je veux le faire à 10. Et là, j'ai un board. Qui dans tous les cas me fait gagner parce qu'avec ça j'ai 16. Donc 16, 25 moins 16 ça fait 9. J'ai clairement 9 unboard. Et même s'il a des créas ça suffira pas. Et le truc c'est qu'il peut avoir le sort à 1. Qui donne toxi à ces trucs. Et s'il commence à En fait s'il commence à faire crash foot sur mes créas je crains plus rien. Mais ouais il peut avoir ça justement donc faut faire gaffe. Le sort à 1 alors. Peut-être pas dans une version. Quoique là cette version là pour le moment elle ressemble à celle que j'ai présentée hier. Voilà, en fait, si on, est ça, si on fait ça, on est méga safe. Alors, on est à 51, on craint rien et on sait qu'on a forcément l'état le prochain tour. On a Branast alors pour 11 mana. Donc là, c'est vraiment genre assuré. Et voyons, on l'a geffé quoi. Alors après, on, on est en droit de se dire, bah ouais, mais là, vu que t'as geffé l'adversaire, finalement, t'aurais gagné quel que soit la, le deck de l'adversaire en face. Oui. Et d'ailleurs, j'ai menti hein, tout à l'heure. Alors, j'ai dit quoi Ah ouais, j'ai dit quoi Guff, c'était la meilleure carte du jeu Non, j'ai pas menti. J'étais en train de me dire, mais Guff, c'est la meilleure carte du jeu. Mais en fait, je crois que c'est meilleur que Neneuil. Guff. Je crois que Guff est euh, Neneuil premier du nom. Hein. Pas, le, pas le frère. Euh. Ouais, je crois que Guff est clairement la meilleure carte du jeu. Même sous cette forme-là. Hein, vous imaginez avant Ça donnait un cristal de mana plein. Bran, ouais, en chantier. Il a son bran, mais gagne pas. En mode contrôle de board, pépouze. C'est stupide en vrai. Hein. Imaginez, c'est stupide, là on a 32 dégâts. Sachant que si on a l'inerbe, on fait la même chose. Pareil, ce... ça, ça va être nerfé, je pense. Ça va être soit... Comment ça peut être nerfé Moins de dégâts peut-être Sûrement moins de dégâts mais c'est trop débile. Dans ce deck là. Et même dans les autres decks c'est stupide mais dans ce deck là. Je fais une petite dernière hein, par gourmandise. Hein. Mais voyez on a perdu deux games. Une game contre un chasseur. Bon il nous a vraiment pris de vitesse. Il a fait une belle sortie. Il n'y a rien à dire. On a le droit de perdre. Hein. Et une game euh, contre euh, le mono rouge qui vraiment nous a fait tout... <rire> nous a tout fait pour le coup. Euh, on était vraiment pas loin, mais il nous a tout fait. Mais il est clairement possible qu'il y ait eu des lignes de play dans la game que j'ai mal abordées. Mais ça, on peut pas vraiment le savoir. C'était une game qui est tellement longue et tellement tricky. Je dois la ok. Voleur, intéressant. Je ne veux pas garder Hasta alors hein, même si c'est une excellente carte. L'idée, c'est vraiment le mana, le mana, le mana, le mana, le mana. À partir du moment où vous avez du mana... Et pareil, quand vous êtes bien dans, dans une game, si vous avez le choix, si vous êtes sous euh, guff par exemple... Vous avez le choix entre mettre du board ou faire du mana. Faites encore du mana. Parce que, comme ça, au prochain tour, votre board sera meilleur. Et, va... et petit à petit, vous allez rattraper le board que vous avez perdu au moment où vous avez fait votre mana. Vous voyez l'idée Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que c'est très très lent. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que. Non, c'est pas une bonne nouvelle en vrai contre voleur euh, miracle. Je pense. On la joue maintenant. Ouais. C'est un serviteur mort vivant Un serviteur, chaque mort vivant allié lui vole un, un Mais quelle angoisse Et quelle angoisse, les cartes qu'on m'a proposé là Ok, moi bah, je prends ça hein. J'ai fait une game hier J'ai fini à 120 points de vie avec Enfin euh, en comptant l'armor, hein, pas des points de vie des... J'ai fini à 120 enfin, en tout J'étais à genre.. Euh... Euh... En plus fait, je saignais. Donc j'étais même pas à 40 dB. <rire> Et en tout avec l'armure que j'avais, ça faisait 120. En fait, il y avait des grosses créas. En fait c'était en mirror de druide. Et en fait on se mangeait les dévoreurs chacun. Et à un moment mon dévoreur il était genre euh... 50-50, j'ai fait ekai c'était la fin du monde. <coughs> on a déjà du mana. Est-ce qu'on a peur de se faire agresser. C'est bizarre de jouer ça. Ça veut dire qu'il joue tempo. J'aurais euh, tendance à aimer Anubrekan, euh, mais. Peut-être le nourrir. mais. Après, là, on est sous. Euh... En fait, si on fait Carapace, on la laisse dans le deck, quoi. Enfin, on la pioche, je veux dire, on l'enlève du deck. En termes de value, c'est peut-être plus intéressant. Vous voyez Parce qu'on la joue tout de suite. Et jamais, un voleur tempo ça bourre quand même. Il hein. Faut pas non plus trop fanfaronner parce que c'est pas voleur combo. Hein. Ça reste une très très bonne carte. Comme quoi le jeu il a vraiment évolué en termes de puissance. Parce que ça, si ça sortait au début du jeu, ça aurait été la meilleure carte du jeu. Parce qu'une des meilleures cartes du jeu à l'époque c'était un Yeti. Pour 4, c'était une 4-5 sans effet. Pour 4, 4, 5. C'était joué dans pratiquement tous les decks. C'était totalement pété. Bon, pas dans tout, tous les decks, mais... C'était totalement pété. Donc, une pour 4, une 4, 4 qui découvre une carte, en plus. Oh, intéressant. Euh, oh, ça, ça peut faire peur, en vrai. Ça peut faire peur. Ajoute dans votre main une copie 4 4 d'un autre serviteur avec Ral d'agonie de votre deck. J'ai pas envie de le trade ça. Je suis désolé, j'ai pas envie de le tuer. Parce que je pense qu'il doit jouer la goule infectueuse. En vrai, ça peut être rigolo. Hein. Goule infectueuse, ça va être chiant. Surtout que là, on n'a pas notre guff. Mais peut-être c'est goule infectueuse, mais j'ai pas envie de le détruire. Alors, je prends le risque qu'il me fasse cimetière des neiges, tue sa propre créa. Et dans ce cas-là, qu'il aille chercher deux créas, mais. Vous voyez cimetière des neiges qui double les d'agonie Mais en vrai, j'ai pas envie de le tuer maintenant. Je crois que vous avez lancé un sordon. Ah non, ça c'est généré par le coco. Le prêtre, ça. En oh, généré par le fiefé, ok. Ça c'est gros. J'aime bien ça, je crois. Je pense qu'il n'y a pas besoin de braner. Ouais, j'aime bien l'idée hein. Je pense que ça met des grosses créas. Ça met des monstres. On a déjà une belle main mais. Ah, le bran, le brane ça a pas de sens. Hein. Ça double et double, c'est ça Ouais, franchement c'est. Alors c'est énorme hein, mais. <rire> franchement je suis pas. Je suis pas convaincu du move. Hein. Mais c'est vrai que c'est gros. Ouais. Vraiment, ça ressemble vraiment à un tempo. J'ai pas l'impression qu'il joue. Après, ça, ça rentre dans plein de decks. Oh, C'est rigolo ça. Oh wow. Transforme un serviteur aléatoire dans la main de votre adversaire en répandeur de peste. Ça peut être chiant. Ça peut être méga chiant. Je pense qu'on doit quand même le manger. Ah le Dena. Le Déna qui part. Après il y a une 17-17. Je suis sous le. Je suis sous le... le. Comment il s'appelle ce petit loulou L'Ortémar. Je suis sous l'Ortémar, donc euh, mes créatures sont grosses. Enfin, qui est... Et j'ai encore la Astalor hein. Ranast alors hein. Là faut la gérer hein. En vrai euh, Comment tu gères une 17-17 en voleur euh... C'est avec les potions Les potions qui peuvent détruire la créature oh, Il va pas le détruire C'est hein. à dire qu'il va prendre son petit coup de 17 là Tranquille Tranquille Bon j'ai peur de l'apprenti qui remonte tout en main Il y a une possibilité Je vais quand même faire boss de raid parce que Je suis un gros fifou Par contre je vais écraser toutes mes petites créas Pour pas qu'elles remonte dans la main Pour ça, ça, ça ça Ça Et ça face Oui Ça je set l'étale au prochain tour Et si elle remonte euh, tout dans la main Ok Oh merde Je vais avoir là non Manque de concentration là Bon bah le Sylvanas ça hein. Oh merde je me suis fait avoir Bah ouais vente Ah ouais ah, Sylvanas, hein. Obligé, hein. Sylvanas, hein. Et euh, on va jouer ce petit loulou, là. Ok. Ouais, my bad, my bad. J'avoue que la Vanessa Van Cliff, j'ai. Pour moi c'était une 2-3, mais en fait non, ça a une, capa une capacité. Je l'ai vraiment pris de haut mon adversaire. Heureusement que je suis Malfurion, donc euh, j'ai le pouvoir de la nature avec moi. Et sans ce pouvoir de la nature, ça aurait été un petit peu compliqué. T'as pas là mec. Fais pas ça man. Fais <rire> ça man. Allez. Rabat toi, ok. Ça a du sens, et trade ça. Très bien, très bien. Euh, ouais, ouais, c'est clair. C'est gros. Je crois que je vais faire ça. Incroyable. Ok, c'est cool ça. Strong, strong play. Strong play. C'est lui qui a commencé Monsieur le Juge. Bon, je pense que là il a perdu. Bon, il y a du sel en lui, mais c'est normal. Hein. J'ai fait une erreur. Il pensait avoir gagné sur mon erreur, et puis on est sur Hearthstone, on est sur un jeu où il y a quand même une part de RNG. C'est un jeu de cartes aussi, on a le droit de top decker. J'ai fait une erreur, mais j'ai pas non plus joué comme un branquignol durant cette partie, donc euh, le petit top deck qui fait la win quoi, standard. Oh, gourmand. Oh, c'est rigolo ça. C'est Chiantos en vrai. Rigolo, mais Chiantos. Il en faut combien 6 dedans. On voit les 6. On lui met un coup du 8. Plus 1. Ça, c'est fait quoi Ça me paraît ok, hein. En fait, je vais jouer l'écaille maintenant. Comme ça, j'ai l'étale avec mon pouvoir héroïque au prochain tour. Vous allez me dire autant faire pouvoir maintenant. Ouais, mais ça me paraît un poil plus safe. De faire l'écaille maintenant et pouvoir derrière. Je sais pas, en vrai, ça change. Pff, en vrai, ça change rien dans l'absolu. Juste, ça me paraît plus safe. Provoque. Bon, ça change rien. On a le dévoreur. Oui, mais quoi, quand, quand il meurt Cacher un autre mort vivant, ça fait une copie. Très bien. On gagne avec Inerve maintenant. Ok. Donc là, il faut qu'il refasse un taunt. Non, oh, il est mort. Pas un, taunt. Pas, un taunt. pas mal, pas mal. Écoutez, j'ai chaté, mais en même temps, tout à l'heure, le monoraid il a chaté, donc 1-1, euh, on va dire. Sur ce, ah, évidemment, un peu long, je suis désolé, mais elle était très agréable. Je ne sais pas si vous avez apprécié également, mais bon, j'imagine si vous êtes resté jusque-là, peut-être que oui. Merci à tous, euh, et puis euh, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde